Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope qui démarre le lundi 13 septembre pour toutes les semaines, à partir du 13 septembre. Il y en a qui vont être contents, il y a des changements planétaires cette semaine. Bon, pas énorme, mais il y a un truc quand même qu'on va regarder ensemble. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le ciel Il y a avant tout, toujours pareil, la condition solaire, le soleil qui nous éclaire de sa lumière et qui actuellement démarre la semaine à 20 degrés de la Vierge, troisième décan de la Vierge, bon anniversaire mes Vierges, dont je fais partie. Et euh, ce Soleil diffuse une énergie très pratique, très terre-à-terre, -terre, très cartésienne, très pragmatique, en fait, quand il est en Vierge. Donc, il nous distille une énergie de ce, de ce calibre-là, cette, avec cette notion de fond, qui euh, nous rend euh, plus communicants certainement, plus pratiques, avec du bon sens. Moi, j'aime bien quand il y a du bon sens. Et à qui apporte-t-il un maxima d'énergie positive On va regarder. Donc, les gagnants pour la semaine au niveau de la vitalité de l'énergie, ce sont, vous allez me dire, un peu toujours les mêmes encore en ce moment, sont mes signes de terre. Donc, excellent au niveau de l'énergie vitale pour mes vierges, bien évidemment, c'est chez vous que ça se passe, mes taureaux, mes capricornes et tous ceux qui sont, il y en a deux en fait, qui sont à 60 degrés en amont en aval, bien évidemment, mes cancers et mes scorpions. Donc, les cinq gagnants au niveau de l'énergie, de quoi, des bonnes énergies à cultiver, je les refais cette fois-ci dans l'ordre, taureau, cancer, vierges, scorpions, capricorne. vous, globalement, le, tout ce qui est mise en lumière de ce qu'on doit euh, éclairer, c'est un peu pléonasme, mais c'est l'idée, c'est pas mal en ce moment. Vraiment, hein, trouver une visibilité, je vous ai fait un truc sur le cap à suivre, vous savez, la direction vers laquelle on doit s'orienter pour euh, canaliser toute son énergie pour l'optimiser, c'est très bon pour ça en ce moment pour vous. Voilà, c'est dit. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans le ciel je regarde Mercure, Vénus, et puis Mars, bien évidemment, puis je regarde vite fait les Lentes, et après, j'aurai un truc à vous raconter sur Saturne à la fin, parce que c'est en ce moment dans le ciel la seule qui est ce qu'on appelle en position de maîtrise, donc elle, elle prend peut-être certainement un peu plus d'importance que les autres. Je termine, je vous raconte ça à la fin. Bref, Mercure, la communication. Mercure est toujours dans le signe de la balance. Mercure démarre la semaine à 17 degrés balance, donc on va y rester toute la semaine en plein milieu du signe. Donc, qui va avoir cette fluidité en matière de communication, cette élégance du verbe, cette fluidité oratoire, cette délicatesse du propos, cet esthétisme, cette élégance Hein, mercure, le mental, l'intellect en balance, ce qui est beau, esthétique, raffiné, harmonieux. Voilà, c'est ça la notion à associer. Et ça nous colore tous de cette, de cette information globale, parce que l'influence de base, elle se distille de cette manière-là. Donc, pas mal pour la communication, pour qui mes balances, c'est chez vous que ça se passe. Mes gémeaux, ah bah vous, ah c'est que du bonheur quand on peut communiquer. La vie est belle, c'est votre truc. Mes versos, la fluidité en matière d'échange est meilleure, tout simplement. Le message passe mieux. Alors, je sais qu'en général, euh, les trois qui sont concernés, la balance, vous... Le, le sens esthétique, la finesse du propos, l'approche la, tout en douceur, celle qui cherche le point de concorde et optimiser ce est optimisé naturellement, c'est bon. Mes gémeaux, bah, Mercure, c'est votre truc, hein, genre on met une petite couche, hein, vous êtes des communicants par nature, donc exploitons ce savoir-faire intuitif qui fait partie de votre nature profonde et de vos facilités naturelles. Et puis enfin, mes Verseaux qui avaient cette disposition heureuse à, à créer du lien humain, mais, mais, mais sans trop vous sentir envahi. Et là, quand Mercure vous guide, en quelque sorte, il vous facilite la vie pour trouver la bonne distance avec ceux qui sont autour de vous. Donc, c'est tout à fait agréable, sympa, positif, constructif pour les échanges et les biens aux autres. Ensuite, haha, voilà la nouvelle. La nouvelle, c'est Vénus. Vénus est entrée, là, très récemment, elle est à 3 degrés, donc elle vient de débarquer, en fait, hein, dans le signe du scorpion. Et Vénus en scorpion, c'est une aff... c'est quelque chose d'intéressant. Pourquoi parce que dans ce signe de passion gouverné par Mars, la volonté, le courage, l'énergie, et puis en même temps euh, le, le, le, les passions profondes, plutoniennes, les planètes qui gouvernent ce signe, Vénus, l'amour dans ce signe passionnel, colore le ciel d'élan plus, plus puissant. Alors plus puissant, il faut faire très attention parce que ça peut donner des, des pulsions affectives, des envies de rapprochement, des envies de mettre les choses au point, des envies de, de parfois de rentrer un peu dans l'art aussi, il faut être clair. Hein. Et donc, Vénus en scorpion apporte, c'est ça qui est important, on va retenir toujours le côté positif, apporte du charme, de la fluidité, de la douceur, de la souplesse, jamais du luxe, pour mes scorpions, c'est chez vous. Quand Vénus est au-dessus de notre tête, on a plus de charme. C'est tout ballot, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Vénus qui passe dans un secteur, là en ce moment il est en scorpion, donc hein, vous avez compris, il veut du bien à mes scorpions. Hein. Donc charme, douceur, calme, affection, souplesse, exprimer les émotions. C'est pas mal d'exprimer les émotions. Ça permet de se caler plus rapidement au diapason avec ceux qui nous entourent, plutôt que si on les garde, c'est le message passe moins, un peu du bon sens pour la petite vierge qui vous parle, mais c'est l'idée. Donc très bon niveau charme pour qui pour mes scorpions, pour mes poissons, pour mes cancers, Nous, les trois gagnants en matière de charme et de savoir-faire sur le plan humain, relationnel et affectif. Mais pas que. Si une planète est en scorpion, elle veut du bien aussi à mes capricornes c'est le moment d'arrondir mes capricornes. Il y a des périodes où ça s'y prête mieux, là c'en est une. Euh, mettons l'huile dans les rouages, arrondissons les angles, gommons les aspérités, évitons les, les zones de friction, de frottement, ça ne rapporte rien du tout. Et ça ne fait que cristalliser les relations, donc euh, si on peut éviter, c'est mieux. Et puis, bien évidemment, si une planète est en scorpion, elle veut aussi du bien, hein, on l'a vu, à mes vierges. Voilà, c'est pas mal tout ça. Donc, le charme pour vous cinq, je vous refais, c'est qu'on plus de charme cette semaine, dans l'ordre. Mes cancers, mes vierges, mes scorpions, mes capricornes et mes poissons. Charme Voilà, comme ça on en a un peu tous pour tout le monde. J'aime bien quand les planètes sont dispatchées dans le ciel parce qu'elles proposent des colorations à chacun qui sont nuancées. Donc on peut, on peut tous puiser un truc qui nous parle, comme ça on s'appuie sur ce qui fonctionne et puis on limite la casse sur ce qui ne fonctionne pas, c'est l'idée en fait. Bon, voilà, voilà le principe de, de ce qui se passe pour les planètes rapides qui sont, on le sait, les plus importantes parce que plus une planète est rapide, plus elle a d'influence, mais moins sur la durée, logique. Après, j'ai toujours mes planètes euh, lentes. Hein, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton, les lentes, les lentes, les lentes. Les lentes, elles sont toutes rétrogrades jusqu'à mi-octobre de mémoire. Euh, on en reparlera d'ici là. Je vous ferai tout un truc sur les planètes marche direct, marche rétrograde. Mais en attendant. Jupiter en verso apporte toujours un petit peu de chance, euh, Jupiter c'est la chance, même s'il est rétrograde, même s'il est en verso, ça reste quand même la bonne étoile dans le ciel. À qui veut-il Beaucoup de bien Jupiter, il veut du bien, alors là je vais le cibler plus fin, il veut du bien à mes 3e décan, surtout, ça, ça touche tout le signe, mais ceux qui sont les plus proches de l'impact, ce sont attention mes 3e des verso Verseau parce que c'est chez vous que ça se passe, Jupiter est chez vous, troisième e verso. mes 3e Balance, mes 3e des Gémeaux, mes 3e des, des, des Bélier, dont je pas beaucoup parlé, en ce moment c'est pas mal, il y a des trucs à faire là, très, très intéressant, et mes 3e des camps Sagittaire, pour qui, Jupiter, chez qui Jupiter est très très puissant naturellement, donc lorsqu'il forme avec vous des aspects heureux comme c'est le cas en ce moment, on a davantage d'aptitude à voir le bon côté, très important, et à créer des circonstances qui favorisent ce qu'on appelle la chance. C'est un état d'esprit. Dans mon esprit, en tout cas, c'est ça. C'est voir le bon côté, être positif, être client, être constructif, avoir des idées qui, trouvent des... qui permettent de trouver des solutions et qui n'enferment pas. Quand on se place, vous, mes sagittaires, dans cet état d'esprit-là, ça marche extrêmement bien d'une façon générale. Voilà, c'était un peu l'idée. Je peux vous parler maintenant, je voudrais vous parler de Saturne. Saturne, on, on en a tous un peu, euh, pas la trouille, ça serait exagéré, mais euh, dirons-nous que c'est une planète qui peut se révéler euh, étouffante, lourde, complexe, euh, ralentissante. Hein. Lorsqu'on a Saturne au-dessus de sa tête, en ce moment Saturne est en tout début du Verseau, donc comme il est en tout début du Verseau, qu'est-ce qui se passe dans le ciel Il va euh, déjà former des aspects heureux avec qui Alors si les débuts il forme des aspects très positifs, avec mes débuts Balance, mes débuts Gémeaux, mes débuts Bélier, mes débuts Sagittaires, ça ceux qui en bénéficient de façon optimale, hein. on intègre le temps, on prend de la sagesse, on, on sait gérer les choses avec recul, avec, euh, avec philosophie, j'aime beaucoup Saturne-Verso, ça me rappelle, pour moi c'est une notion qui rapproche de l'ouverture d'esprit, de la profondeur de pensée, et un peu de la philo en fait, en quelque sorte, et puis donc pour vous c'est très positif, en revanche faites un tout tout petit peu attention, tout petit peu euh, Rikiki, pour qui mes premiers décans Lyon, mes premiers décan scorpions, mes premiers décans taureaux. Pourquoi Parce que Saturne pousse à des remises en question et ces remises en question, souvent, c'est quoi C'est se soulager de tout ce qui ne fonctionne plus, lâcher prise en fait, tout simplement. C'est ça l'idée directrice de Saturne. C'est ce débat. En, en fait, mécaniquement, Saturne est une planète qui est très heureuse en hiver. Elle gouverne essentiellement les signes du Capricorne, du Verseau. En gros, la période de Noël, janvier, février, toute cette phase-là, c'est l'univers le, de Saturne. Saturne, mécaniquement, quand on regarde la nature, parce que l'astrologie s'est construite sur la nature, ce sont des zones durant lesquelles il, y a le, le, il y a, si on regarde un arbre, il n'y a plus des fleurs, il n'y a plus les oiseaux, il n'y a plus les fruits, il n'y a plus rien, ne subsiste que l'essence même de l'arbre, sa substantifique sève qui lui permet de survivre jusqu'au printemps. Donc Saturne a un rôle de nettoyeur en quelque sorte, un peu hivernal. Donc, quelle est sa philosophie Sa philosophie, c'est de simplifier. Sa philosophie consiste à, à revenir à l'essentiel de, de ce qui est profondément solide hein, et qui nettoie tout ce qui n'est pas, qui vous pousse à, à faire de l'élagage. Et euh, j'ai une image que j'aimerais partager avec vous parce que je l'aime beaucoup, beaucoup. C'est une sorte de, de, de, de, de proverbe, on va le voir comme ça. je considère que le, les, les profils très solaires sont plutôt des autocentres. Voilà. C'est ni bien ni pas bien constat, tout simplement. Et Saturne, c'est l'antithèse de ça. Et, et j'ai un peu coutume de dire, l'enfant considère qu'il est le centre du monde, les profils très solaires, à l'inverse, Saturne, c'est l'adulte qui a pris conscience qu'il n'est qu'un grain de sable dans le désert. On passe de l'autocentre à l'humidité, la simplicité. Euh, voilà le courant vers lequel tend une influence de Saturne bien intégrée. On revient à l'essentiel, on revient à la simplicité. Et puis ça tombe bien, parce que c'est peut-être le message que Saturne veut nous faire passer, comme il est en verso en ce moment. Euh, c'est peut-être de cette façon-là qu'il nous envoie des indices pour nous colorer collectivement. Simplicité. Voilà, c'est un petit horoscope, euh, comme on aime les faire, dans la bonne humeur, en voyant le côté positif. Euh, on se dit, ben, à la semaine prochaine, et puis je vais vous préparer la, la pleine lune, parce qu'elle est intéressante, cette pleine lune. Et puis, merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos abonnements, pour vos partages, pour vos bonnes énergies, pour vos gentils commentaires. Enfin, tout ce qu'on aime, quoi. Pourquoi j'aime Parce que ça alimente la spirale des bonnes énergies. Quand on est dans un environnement, j'ai un truc dans la vie, j'essaie de m'entourer vraiment hein, de profils les plus détendus, positifs, bien Hein, parce qu'on se nourrit réciproquement. Et puis de fuir euh, tout, tout ce qui me stresse, tout ce qui m'angoisse, hein, je ne sais pas gérer. Donc euh, voyons le bon côté. A très vite. Merci beaucoup.